Les désastres sont souvent bons. En tout cas, c'était le cas pour Thomas Edison. En 1914, il a eu un incendie terrible, terrible, terrible qui a ravagé tous ses bureaux. Le problème, c'est qu'il a eu une perte estimée à 2 millions de dollars, mais à l'époque, les assurances ne lui ont remboursé que 238 000. Pourquoi Parce qu'ils ont jugé que le bâtiment était censé être en béton et que le béton ne prend pas feu. Mais le plus intéressant, c'est que pendant l'incendie, son fils Charles, qui alors était âgé de 24 ans, n'arrêtait pas de le chercher partout, partout, partout, partout, et il l'a trouvé complètement abattu au sol, en au milieu des flammes, en train de regarder tout ça, les cheveux au, au vent, il avait 64 ans à l'époque, et il regardait tout ça, et son père il fait « Papa, il faut sortir de tous ces crues. il fait « Mais où où ta mère ?» Il lui dit, je ne sais pas, il lui dit, va la chercher, ramène-la ici, je veux qu'elle elle voit ça, parce que c'est la dernière fois qu'elle va le voir. Et une fois qu'ils ont réussi quand même à ramener la maman, à le faire sortir, il a continué à regarder le feu en dehors, enfin de, depuis le, la rue, et il a dit, il y a quelque chose quand même de très précieux dans un désastre, c'est que ça efface toutes les erreurs. Eh bien, merci mon Dieu de me permettre de recommencer à zéro. La magie de l'histoire, c'est que trois semaines après ça, Thomas Edison avait inventé le phonographe. C'est pour dire qu'à toute chose, malheur est bon. Je le dis souvent parce que j'ai eu une multitude de malheurs dans ma vie. Mais plus je résistais dans le passé euh, euh, euh, par rapport à ces euh, malheurs, on va dire ça comme ça, plus au contraire je me trouvais empêtrée dans un malheur encore plus grand. Le jour où j'ai commencé à accepter ces malheurs comme une occasion de renouveau, une opportunité, une aubaine de quelque chose, ça a fait une sacrée, sacrée, sacrée différence. Donc, pour moi, posez-vous tout le temps les bonnes questions quand vous avez un désastre qui vous arrive. La pire des choses à dire, c'est pourquoi ça m'est arrivé à moi Et puis le cerveau, il vous dit parce que tu le mérites, parce que tu es bête, parce que tu es trop con, parce que tu pas de chance, parce que tu es fauché, que tu finiras fauché toute ta vie. La pire des choses, c'est de poser les mauvaises questions. Quand vous vous posez les mauvaises questions, et une d'entre elles, c'est pourquoi ça m'est arrivé à moi, vous n'allez avoir que des mauvaises réponses. Le mieux, c'est de poser des questions intelligentes. Et c'est ce qui fait la différence entre les génies et le comète des mortels. Les génies... Ce n'est pas qu'ils sont épargnés par rapport au malheur. Ils les ont comme tout le monde, mais ils se posent les bonnes questions quand ça leur arrive. Au lieu de dire, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi Je suis Thomas Edison. ça fait plus de 40 ans que je suis dans la recherche et tout est parti. Il dit, oh non, oh, ça a effacé toutes mes erreurs, je vais pouvoir recommencer et en mieux. En fait, c'est de se dire, qu'est-ce que ça m'apporte de nouveau Qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte Qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau Qu'est-ce que je dois comprendre à travers cet événement, etc. Ben ça, ça vous amène à une toute autre place. C'était Mehid Rachel avec Didette. qui se fera pas avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. N'est-ce pas, Didette et fait comme en chanson. Didette, on fait une petite chanson Allez, on chante C'était Neydra Rachet en chanson avec Didette et et Live